Vous avez identifié des vulnérabilités autour des organisations du travail. Je vais partager avec vous euh, quelques notions autour de la conciliation vie privée vie professionnelle. On peut concilier sa vie pro et sa vie euh, perso si la charge de travail elle est tenable en fait, c'est-à-dire qu'en gros si on arrive à avoir des horaires qui soient cohérents avec notre activité des horaires qu'on aurait à peu près choisis euh, avec un minimum, on va dire, collectif pour que chacun puisse être à, à tel moment, à telle heure, à tel endroit et que c'est du sens au niveau du travail. Mais effectivement, euh, la conciliation ou la, la question de la conciliation, elle, elle doit se poser quand bah, justement on a l'impression de faire des horaires qui débordent, d'avoir des horaires euh, qui ne sont pas clairs, des horaires qui euh, ne sont pas maîtrisables, par exemple. Ça, ça peut être un questionnement qu'on peut avoir. il est difficile d'avoir un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle si le professionnel vient un petit peu rogner ou déborder sur son espace personnel en tout cas. Euh, donc il y a des moments où on peut avoir euh, ce débordement, c'est des moments qui peuvent être courts, euh, voilà, sur des, des durées euh, bien définies, suite à un événement, suite à un moment particulier. Mais normalement, ça ne doit pas euh, rester euh, pour que le, la personne qui travaille puisse être bien... Euh, dans sa vie. Pour que la santé au travail, elle, ça fonctionne et pour que la personne soit bien à son travail, il faut qu'il y ait effectivement euh, une durée du travail qui soit tout à fait réaliste et qui soit euh, en lien avec les besoins de l'activité, mais aussi en lien avec les besoins euh, de pouvoir euh, sortir de temps en temps à l'heure, euh, euh, dite, voilà, par exemple. Donc, euh, euh, la conciliation vie pro ou vie perso, moi, je la rapproche quand même beaucoup de la charge de travail. Charge de travail qui est prescrite ou qui est parfois réelle et qui n'est pas toujours la même. Voilà, on nous dit qu'on finit à 18h, mais en fait, si on questionne l'activité, euh, bah on se rend compte qu'on finalement on finit jamais à 18h. Donc la question est de savoir pourquoi on finit jamais à 18h. Est-ce qu'il y a trop de travail Est-ce qu'on n'est pas assez performant Est-ce qu'on manque de formation Est-ce que c'est tout ça à la fois Est-ce qu'il y a des impondérables Mais s'il y a des impondérables, tous les jours, est-ce qu'on appelle ça des impondérables Voilà, c'est toutes ces questions qui, qui méritent d'être creusées un petit peu. Après, euh, ça arrive heureusement, et euh, l'être humain est, est fait ainsi, euh, qu'on s'adapte. Il, il y a des fois où, effectivement, on va déborder plus ou moins selon euh, l'activité. Selon, euh, euh, Mais il ne faut pas que ça soit euh, tous les jours.